Correction des exercices donnés le 23 mars. 100. Un agriculteur met 12 minutes pour parcourir toute la longueur de son champ. Pour faire un aller-retour, il va dans un sens et il revient. Donc il fait 2 fois 12 minutes, égale 24 minutes. 3 allers-retours, et eh bien 3 fois 24 minutes, 3 fois 24 minutes, ça fait 72 minutes. Dans 72 minutes, je peux mettre un paquet de 60 minutes qui fait 1 heure et il me reste 12 minutes. 9 allers-retours et c'est 3 fois plus. 3 fois 1h12, ça fait 3h36. 90 allers-retours, alors on ne s'en prend pas forcément compte, mais c'est 10 fois 9 allers-retours. Donc 10 fois 3h36, 10 fois 3h, ça fait 30 heures. 10 fois 3 36 ça fait 360. Et dans 360 minutes, je peux mettre 6 paquets de 60 minutes, donc 6 heures qui se rajoute aux 30 heures, ça, ça donne 36 heures. J'en profite pour vous rappeler que j'avais demandé que les calculs soient détaillés, donc il est nécessaire que vous écriviez 2 fois 12 minutes. Il ne faut pas que vous écriviez seulement 24 minutes. Il ne faut pas que vous écriviez seulement 1h12. Il faut que vous disiez d'où ça vient en mettant le voilà un calcul. Il y avait plusieurs manières de le faire, mais vous en donnez un. Euh, je rappelle aussi que euh, là, maintenant que vous êtes tout seul à la maison, vous pouvez faire tous ces calculs à la calculatrice, mais euh, là, ça ne fait pas fonctionner votre cerveau ou ça fait moins fonctionner votre cerveau. Donc pensez à faire au maximum vos calculs mentalement ou en écrivant un petit peu sur un brouillon, euh, et vous vérifiez éventuellement à la calculatrice à la fin. Il vaut mieux que vous vérifiez une fois que vous avez fini tous les exercices. Mais pas directement, c'est dommage, là où vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence, donc allez-y et prenez le temps de faire vos calculs Alors, avec cette histoire des vers de terre, il y a donc des épigées, des endogées, des anésiques. bon très bien, dans 40 kg de terre, dans 20 kg, 20 kg c'est la moitié de 40 kg, la moitié c'est divisé par 2, divisé par 2. Alors 13 divisé par 2, ça fait 6 et demi, avec des vers de terre, il ne va pas y avoir des demi-vers de terre donc, on va dire, bah, ça me donne 6 ou 7 épigés. Les endogés, je les divise par 2, ça m'en donne 3. Et les anétiques, je les divise par 2, là aussi, ça m'en donne 3 ou 4. 60 kg, pour calculer 60 kg, soit je fais 40 kg plus 20, soit je fais 3 fois 20 kg. Moi ici, j'ai choisi de faire 3 fois 20 kg, mais c'est comme vous voulez. 3 fois 6, 7 épigés, ça fait donc une vingtaine d'épigés. 3 fois 3 endogés, ça fait 9 endogés. 3 fois 3, 4 anécites, eh ben, ça fait une dizaine d'anécites. Et dans 120 kg, en fait, donc toujours, il faut que vous cherchiez des liens. Je m'arrange pour qu'il y ait des liens entre ces différentes valeurs. Et donc, il faut que vous voyez que 120 kg, c'est 2 fois 60 kg. Donc, je vais reprendre 2 fois... Ce que j'ai trouvé juste au-dessus. 2 fois 20, ça en fait 40. 2 x 9, 18. 2 fois euh, 10, et ben ça en fait 20. Les abeillants. Hein. Alors, il y en a 364 7 dans cette ruche. Bon, il faudrait que vous trouviez pourquoi j'ai mis cette valeur-là précise. Là, pourquoi j'ai mis 364 7. Évidemment, on ne va pas les compter une par une. Est-ce que quelqu'un peut trouver euh, pourquoi j'ai donné 364 7 abeilles dans cette ruche Douceur ce 7. Bon, je laisse la question en suspens. J'attends vos réponses. Dans 14 ruches, eh ben, donc il va y en avoir deux fois plus que dans cette ruche. Là aussi, j'écris deux fois 364007. Là aussi, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais ça n'a pas grand intérêt. Deux fois, deux fois ça à la calculatrice, euh, vraiment, ça ne fait pas fonctionner beaucoup votre cerveau. Pensez à le calculer de tête, à poser votre opération. C'est vraiment utile. 28 ruches, c'est 2 fois 14 ruches, donc 2 fois 728 014. Là aussi, pensez à poser l'opération pour retrouver comment vous mettez vos retenues, etc. 280 ruches, c'est 10 fois plus que 28 ruches, donc 10 fois 1 million, et donc ça me fait 14 millions. Est-ce que tu aimes les abeilles Est-ce que ce nombre de 364 7 abeilles te paraît bizarre Bon, ben, chacun a été libre de répondre comme il l'entendait. C'est important de penser aussi un peu à la nature pendant ce moment où on est bien confiné à l'intérieur, mais que le printemps pourtant se réveille de toutes parts. Maintenant, avec des ruches, on peut récolter du miel hein, grâce aux abeilles. Cette masse de miel, donc, dont si j'ai trois ruches, ça me fait 58 kg, ben 12 ruches. Donc là, vous cherchez le lien entre trois ruches et 12 ruches, c'est quatre fois plus. 4 fois 58, ça fait 232 kg. 24 ruches, c'est deux fois plus que 12 ruches, donc deux fois 232 kg. Même chose, est-ce que vous aimeriez avoir des ruches Sachant qu'en ce moment-là, c'est le moment où on met les hausses sur les ruches. Bon, on en reparlera plus tard. Un mètre cube, c'est un cube qui mesure un mètre en largeur, un mètre en longueur, un mètre en hauteur. On vous demandait de dessiner sur votre cahier un cube de 10 cm sur 10 cm, donc vous traciez un carré devant un carré derrière, et une fois qu'ils sont bien tracés, ces carrés s'ils font pile 10 cm de côté, il suffit de rajouter ces arêtes, ça s'appelle, euh, dont une ici, en pointillé. Et ensuite, du coup, on vous dit dans un demi-mètre cube. Alors un mètre cube, vous imaginez, un mètre sur un mètre sur un mètre, et là on trouve 950 grammes de verre de terre. Si je suis dans un mètre cube, là ça fait réviser les décimaux, un demi-mètre cube... Bah, pour aller à 1 mètre, il faut que j'en fasse deux fois plus. Donc deux fois 950 grammes, ça fait 1900 grammes ou bien 1,9 un, un kg Dans 1,5 mètre cube, eh ben, je prends mon 1 kg, 1,9, plus le 500 g enfin plus le demi mètre cube, pardon, 1,9, plus 950 grammes, 1900 plus 950, ça donne 2850 grammes. Là encore, posez vos opérations plutôt que de faire trop vite à la calculatrice où en plus vous réfléchissez moins aux chiffres que vous posez. 2,5 mètres cubes, eh ben, je vais prendre deux fois 1 mètre cube et 1 demi-mètre cube. Donc un demi-mètre cube. Deux fois 1900, ça fait 3008, plus 950 grammes, je les additionne tout euh, ensemble, ça me donne 4750 grammes. Ensuite, on reste toujours avec les vers de terre qui sont dans euh, de la terre, forcément, comme le nom l'indique. Et on nous dit que la terre, elle est composée de sable, de limon et d'argile. Et on vous dit que la masse volumique, c'est-à-dire euh, s'il pèse plus ou moins lourd, c'est celle-ci. Et on vous demandait, classe ces trois nombres du plus petit au plus grand. Alors attention, attention, le plus petit de ces trois nombres, là c'est 1,4 parce que c'est 1 et 4 dixièmes. Pour le limon, c'est 1,5 et quelques, et ben du coup, c'est plus. Pour le SAB, c'est 1,7 et quelques, et du coup, c'est plus. Du, si on me demande de les mettre du plus petit au plus grand, c'est donc 1,4 d'abord, ensuite 1,526 et ensuite 1,77. Et le signe là, il est pointé vers les plus petits. Bon, tout ça, ça peut peut être aller trop vite. Vous avez le droit de mettre la vidéo sur pause. Hein. Et après, alors, il faut que je continue à réfléchir. Imagine que ces trois catégories s'empilent de la plus lourde à la plus légère. La plus lourde, c'est celle qui a le plus grand poids, la plus grande masse, la plus grande masse volumique. Donc ça va être le 1,77 qui est tout en bas, c'est-à-dire le sable. Et si je fais un schéma, ben, je vais avoir le sable tout en bas. Puis le limon, puis l'argile qui est plus « légère ». entre guillemets. Donc le schéma qu'on vous demandait de, de tracer, de dessiner, c'était celui-ci. Euh, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Donc quand vous ne comprenez pas bien une question, vous avez le droit quand même euh, d'essayer quelque chose. Puis après, vous verrez bien si c'est juste ou non. Alors attention, piège, nénuphar, il double de taille tous les jours. Au bout de 15 jours, il fait la moitié du lac. S'il fait la moitié du lac et qu'il double en, euh, chaque jour, si aujourd'hui, euh, il a fait la moitié du lac, et eh bien demain, comme il aura doublé sa surface, il aura fait tout le lac. Donc, en fait, c'est au bout de 16 jours qu'il aura recouvert le lac entièrement. Et oui, piège, Bon, certains ne sont pas de tomber dedans. Félicitations Méfiez-vous sur un truc comme ça, ce qui paraît hyper simple, c'est louche, que ce soit vraiment si simple que ça. De même que nos vers de terre... 4 vers de terre creusent 4 galeries en 4 jours. Combien de galeries creusent 8 vers de terre en 8 jours Et bien donc nos 8 vers de terre, ils vont creuser 8 galeries en 4 jours. Du coup, euh, 8 vers de terre ils creusent 8 galeries en 4 jours. Et si c'est 8 jours, c'est 2 fois plus. Et bien donc nos 8 vers de terre, ils vont creuser 16 galeries. Voilà, notre petit piège. Vous pouvez en parler en famille, réfléchir, faire des schémas, tout ça, ça fait, ça peut vous faire passer de, de bonnes soirées d'échanges. Voilà.